C'est l'histoire de Sacha et d'Annie qui partagent un appartement à Paris et de leurs voisins Nico et Sam qui vient d'Amérique. Annie plaît à Sam, Sam plaît à Annie, Sacha plaît à Nico et euh, enfin, Nico ne plaît pas à Sacha. Extra, ne bouge pas, ça commence être Telle est la question. Oh! Qu'est-ce qui fait noir ici? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas vrai, ça! C'est pas vrai, ça! Oh! Nico, qu'est-ce que tu fais? Le soleil brille dehors! Hein? Salut Ali! Qu'est-ce que tu fais? Rien. Lève-toi alors! Je ne peux pas. Bon, je viens. Là. Non Ça va, ça va. Et pas mal la tenue Tiens, Sacha, viens voir un peu <rire> okay. Ha, ha, ha Vous pouvez rire, mais je vous parie que cette semaine, je me décroche un rôle dans une pièce de Shakespeare Ça m'étonnerait. Tu vas passer une bonne journée, Sacha? Oh, je suis hyper fatiguée! J'ai suivi l'entraînement de l'équipe nationale de foot ce matin. Oh, ils ont pas leur langue dans leur poche, hein, ceux-là! <rire> enfin, ils savent de quoi ils parlent. De foot, peut-être? Non, coiffure et mode, bien sûr! Et ensuite, euh, déjeuner au Savoie avec l'agent Killy Minogue. Oh, un homme adorable, hyper drôle! Oh, je suis crevée! Pauvre Sacha! Ah, il faut que je me change. Depuis que Sacha travaille pour France 9, elle ne parle que des stars hyper hyper sympa qu'elle connaît. C'est hyper ennuyeux. Je serai hyper sympa quand je serai célèbre. Mmh. Mmh, où sont-ils? Oh, c'est bien ce que je pensais. Mourir. Dormir. Dormir? Rêver peut-être. Nico! C'est l'obstacle. Tu portes mes colons. Non Oh que si <rire> Tu veux dire ces colons là <rire> Ils sont à toi On verra ça plus tard. Où oui, est Sam J'ai une super nouvelle à lui annoncer. Oh Hi Sacha Oh Salut Suko d'amour Bonjour <rire> wow! Hey, nice penny-hose, man. <rire> Sam, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. France 9 cherche un reporter pour sa chaîne de télévision. Uh, reporter? Un reporter euh, qui rapporte les nouvelles à la télé? Non, non, non, non, non. No, je, je ne parle pas français. Oh, mais si, Sam, tu parles français. Dame, tu parles français. Juste pour une audition. Euh, une audition? Avec moi, ton job est dans la poche et je vais faire bonne impression à ma nouvelle patronne. OK, Sacha. Ah! Alors, allons regarder CNN. Euh, Annie, trouve la chaîne. Et toi, Nico, je veux ces collants tout de suite. OK. Tu vas pas les remettre Ce sont des Versace, hein Télécommande, Annie, s'il te plaît. Hélas, ce pauvre Yorick, je le connaissais. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette télé Je ne sais pas. Elle est cassée Bon, on va chez toi. Tu as le câble. Tu dois avoir CNN. Euh, Peut-être. Euh, nous avons euh, Automoto, des filles et des vélos, Playboy Channel. Mais bien sûr que si! Tu as CNN! Bon, allez, viens! On a du travail, hein? Sacha? Sacha? Sacha? Mais où est passé tout le monde? <rire> ah, vous voilà! Oh, hey, comment on, va? Oh On regarde CNN. On se documente pour le nouveau travail de Sam. Bah, le nouveau travail de Sam? Et le mien alors? J'ai aussi besoin de regarder la télé. Hey, Qu'est-ce que tu fais Voilà qui est mieux Qu'est-ce que c'est que ça Hamlet, une tragédie Mais ça parle de quoi Ça parle d'amour, de folie, de meurtre Le roi, le père d'Hamlet est assassiné par l'oncle d'Hamlet L'oncle d'Hamlet épouse la mère d'Hamlet. Donc Hamlet tue son oncle et sa mère et après eh, …… elle meurt! On dirait ma famille! Un vrai chef-d'œuvre! Je serai parfait en Hamlet! Nico! Mes hmm? Euh, pardon Sacha, j'ai eu un petit accident. Wow! Tu m'en achètes une autre paire ou tu vas avoir un autre petit accident. Un accident ou un meurtre. D'accord Sacha. Mm. Oh! Bon! Oh? J'y vais. Oh, moi aussi. Je suis fatiguée. Et toi Sam? Tu te couches tôt ce soir? C'est ton grand jour, demain! Oui. Tu dois être en forme pour ton audition! Merci, Sacha! Salut, Sacha! Salut, chouchou! Bonne soirée, sucre d'amour! Oh. I'm worried, man. Ouais, je te comprends. Quand elle commence comme ça, vaut mieux quitter la scène. Non, non, pas Annie. Le travail, je ne peux pas. Mais si, Sam, tu peux. Tu as besoin de … Talent? Mais non, tu n'as pas besoin de talent, tu as besoin de moi. De toi? Oui. Je vais t'apprendre comment devenir reporter. OK, great. Règle numéro 1. Parle à la caméra comme si tu parlais à une jolie femme. Bonjour, je suis Nicolas Dubois depuis la tour Eiffel. Rien que pour vous. Règle numéro 2. Sois mystérieux. Si je suis ici, c'est pour vous annoncer que la tour Eiffel vous semble normale, mais en fait, Règle numéro 3, ils doivent te croire. Je peux vous révéler que la tour Eiffel n'est rien d'autre qu'une station spatiale pour extraterrestres. Faites confiance à moi, Nicolas Dubois, je vous dirai toujours la vérité. A plus tard, bonne nuit, dormez bien. <rire> tu vois ça, c'est aussi simple que ça. Totally easy. Fais-le comme je te l'ai montré. Et le boulot est à toi. Christelle, France 9 cherche un reporter pour sa chaîne de télévision. Reporter Et Sam fera parfaitement l'affaire. OK, Sacha. Ah, avec moi, son job est dans la poche et je vais faire bonne impression à ma nouvelle patronne. Oh. Et ce matin, Nico portait mes collants Versace oh Tu veux dire ces collants-là Ils sont à toi Il est vraiment bizarre comme garçon Devine quoi, Jojo J'ai découvert Shakespeare Je l'adore Mourir Dormir Dormir Rêver peut-être Et je vais apprendre à Sam à être reporter s'il le fait comme je lui ai montré, le boulot est à lui totally easy. Vous avez reçu mon fax. Mais vous avez reçu mon email alors. Ah, et qu'est-ce que Sting a dit? Hmm? Est-ce qu'il veut faire l'interview? Comment vous n'allez même pas lui demander? Bah, il n'a jamais entendu parler de France 9. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, est-ce que je peux au moins le rencontrer? Je peux? Et où est-il? À l'aéroport? J'y vais! Oh oui! Sam Scott pour vous, Sacha. Oh non! Hey! hey salut Sacha! Oh, Sam, j'ai oublié ton audition. Je dois sortir, Sting veut me voir. Thing, thing. Alors, tu ne t'inquiètes pas, hein? rappelle-toi de tout ce que je t'ai dit. Voilà ton script, voilà la caméra. Merci. Il faut que je me sauve, je reviens dans une heure. Ciao! Mais, mais, mais, Sacha! Hi, baby. Ici Sam Scott. Je m'appelle Sam. À bientôt. Oh là là là là Mais quelle journée D'abord Sting qui était déjà parti pour Londres, et puis ça, ça, de toi, Sam. That's right. C'est une idée de Nico, ça, hein uh, Yeah. C'est bien ce que je pensais. Et alors? J'ai le travail? Mais qu'est-ce que tu crois, Sam? Oh, Au revoir! Oh. Et ma nouvelle rédactrice en chef qui va bientôt être là! Oh Nico! Nico, je suis trop en colère pour te parler, Sacha. <rire> Bonjour Sacha. Nico. Je croyais que tu étais trop en colère pour me parler. Oh Nico, tais-toi. Comment oses-tu Et comment j'ose quoi apprendre à Sam à devenir un reporter. Il était ridicule. Hey baby, c'est Sam Scott. Ma nouvelle rédactrice en chef va bientôt arriver. Moi, je voulais l'impressionner. Alors, euh, est-ce que Sam a le boulot? Bien sûr que non. J'ai l'air de quoi moi, hein? Vous êtes vraiment trop bêtes tous les deux. C'était qui? Mauvais numéro. Hé, hey, Nico, écoute ça. Ce serait vraiment parfait pour toi. Avez-vous Shakespeare dans la peau? Seriez-vous notre Hamlet? Oh! Vous aimez jouer la comédie? Oui! Vous aimez voyager? Oui Est-ce que les gens vous adorent Naturellement Alors appelez-nous à ce numéro pour une expérience shakespearienne Waouh, Hamlet, j'en rêve Il faut que j'appelle tout de suite. Mais je dois prendre mon texte. Être ou ne pas avoir, dormir, mourir Être, ou ne pas être Bonjour, Sacha. Barbarella? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ça fait longtemps, hein Sacha? Bah, je ne t'ai pas vu depuis le lycée. Ah oh, oui, le lycée. Comment s'appelait ce garçon, déjà? David. Oui, David. Hum. Est-ce que tu l'as revu? Oh, après que j'ai rompu avec lui. De toute façon, je ne l'aurais pas repris. Enfin bref! Sacha, je suis ta nouvelle rédactrice en chef. Surprise! Non, non. Oh, mais tu as changé de coiffure. Oui, toi aussi. Oui, sauf que ma coiffure me va. Oui, Barbarella. Bon, OK, deux règles. Un, je suis ta bosse et j'ai toujours raison. Deux, tu es la programmatrice et tu as toujours tort. Compris? Compris. Oh. Alors, qu'est-ce que tu as préparé pour moi aujourd'hui? Euh, Sting adorait venir pour une interview, mais Mais il ne vient pas. Non. Mais j'ai trouvé un reporter. Euh, il est américain, il parle français, il est très très très très très sexy. Regarde, tu vas l'adorer. Hi there. Ici, Sam Scott pour France 9. Wow. Vous êtes belle aujourd'hui. C'est une affaire de diamants volés à Paris. Les diamants et les femmes, j'adore. La police est déjà sur les traces des voleurs. Alors vous, oui, vous pouvez dormir tranquille ce soir. Je m'appelle Sam, à bientôt. Il est parfait! Oh, quelle journée! L'audition de Sam a été un vrai désastre! Hey baby, ici Sam Scott! Hmm. Wow! Devine qui l'a aidé? Nico! Et le pire! Devine qui est ma nouvelle boss, Barbarella, je suis ta nouvelle rédactrice en chef. Surprise! La Barbarella qui avait volé mon David. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle a adoré Sam. Il est parfait! <rire> quelle surprise! Nous avons trouvé le rôle parfait pour Nico. Oh. Hamlet de William Shakespeare. Il est hyper excité. Waouh Hamlet, j'en rêve. Oh. Mais ce n'est pas grave, Sam. Chouchou. Je suis sûr que tu aurais fait un très bon reporter. Mais Sachet est en colère contre moi. Mais ne t'en fais pas! Devinez quoi? J'ai le boulot! Hamlet! Shakespeare! Congratulations, man! Super! Quand est-ce que tu commences? Ce soir, j'ai déjà mon costume. Oh, oh, je dois nettoyer ma moto. Euh, mais tu n'as pas une moto. J'en ai une maintenant. Oh. Bonjour tout le monde. Sam, quelqu'un veut te voir. Ma nouvelle rédactrice en chef. Oh. oh. Barbarella, voici Sam. Sam. Hmm. Enchanté. Hi. Et moi, c'est Nico. Tu as pas une moto à nettoyer, toi? Oh, ça va, ça va! J'y vais! Juste! Ça! Mademoiselle? Je passais juste pour te dire bravo! Tu as le job! Euh, euh, hein? là a adoré ton audition. Oh, tu es parfait, Sam! On va bien s'amuser! Bon, j'y vais. Alors à demain? 8 heures? Précise, Sam! Oh, Sam! Hein? Tout ça grâce à moi! Oh. Ne me dis pas merci, Sam! Oh, euh, je crois que j'ai une poussière dans l'œil. Bon, ben c'était bien le temps que ça a duré. Annie, il va falloir dire au revoir à Sam. Il va devenir un reporter célèbre et il n'y aura plus de place pour la petite Annie. Hey, Anne, it's okay. Nous resterons toujours ensemble. Mais tu vas devenir un reporter célèbre et tu vas m'oublier! Banque dévalisée, meurtre ou chantons dans les arbres. <rire> tu sera toujours, toujours dans mon cœur. Je suis Sam Scott à Paris pour France 9. Oh, Sam! Oh, Annie! Oh, non! Nico? Non! Si. Manger ou ne pas manger, telle est la question Les burgers d'amelette on en mange sans se poser de questions Dans le prochain épisode d'Extra Annie va à une manifestation Sacha a un rendez-vous avec Leonardo DiCaprio Et euh, oui, oui. rien que ça et qu'est-ce qu'il y a dans le carton de Nico? Ne rate pas le prochain épisode d'Extra!